Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui, on s'attaque à Excel. On va commencer par voir ce qu'est Excel, donc Excel, c'est un tableur très puissant, c'est le logiciel le plus sophistiqué à l'heure actuelle. Il se présente sous la forme d'un grand tableau avec des cases vides qu'on va pouvoir faire interagir entre elles. Donc maintenant, pourquoi utiliser Excel Alors, Excel, c'est un outil vraiment très puissant, comme j'ai dit précédemment, qui offre des possibilités quasi infinies. Il va nous permettre de gagner énormément de temps via l'automatisation de nombreuses tâches, notamment des calculs à l'aide de fonctions. Il va nous permettre de visualiser facilement nos résultats à l'aide de graphiques notamment. Et ensuite, il faut savoir que Excel est indispensable dans le monde du travail car c'est un outil universel. Donc comme vous l'avez vu, il est assez facile de se perdre dans Excel parce que c'est un logiciel vraiment très très large et très fourni. Donc on va essayer de vous guider pas à pas via un exemple concret donc aujourd'hui ce sera un exemple d'un bulletin de notes dans lequel on va rentrer des notes, calculer des moyennes, des sous-moyennes, organiser son tableau et donc on va tout au long de la vidéo vous donner des astuces et des conseils afin que vous puissiez vous améliorer dans la manipulation d'Excel. Petite chose à savoir, les projets sur Excel sont appelés des classeurs. Ils sont segmentés par des feuilles, c'est là où en fait vous allez mettre vos données Là, par exemple, on va écrire semestre 1, on va mettre notre premier bulletin et dans une autre feuille, on va mettre semestre 2, comme ceci. On va rentrer en colonne nos différentes matières et sur une ligne, on va mettre la moyenne, les notes ainsi que la moyenne générale. Alors pour rentrer des données, en fait, dans une case sur Excel, il suffit de double cliquer en fait sur une case et de mettre vos données. Là, par exemple, on va mettre matière. Et en-dessous, on va mettre l'ensemble des matières que vous pouvez avoir en cours. On va mettre, par exemple, français, et ainsi de suite. On se retrouve juste après. Alors, j'ai remarqué qu'on va avoir un petit souci quand on entre nos notes. Le problème, c'est qu'ici, on ne voudra pas rentrer de notes pour français, parce qu'on veut juste avoir des notes d'orthographe et de grammaire qui nous feront une moyenne en français. Donc Est-ce que tu peux me proposer une solution à ça Alors là, ce que je te propose, en fait, c'est de sélectionner la ligne et d'aller dans Accueil et de faire Supprimer. Et comme ça en fait ta ligne elle est totalement supprimée, c'est pas juste ta plage de données. Et là ce qu'on veut en fait c'est que Français se retrouve à la fois sur la ligne du haut et la ligne du bas. Du coup en fait on va fusionner les deux cases, on va aller dans l'onglet accueil et cliquer sur cette, ce petit icône, fusionner. Ici maintenant on rentre Français. Là après pour que ça soit un peu plus beau on peut le centrer comme ceci. Bon maintenant je vais faire pareil pour anglais, ça me paraît assez logique. Tiens en passant je veux aussi fusionner ces deux là. Comme ça Matière sera à la fois sur cela et sur cela. Pour entrer les dernières notes, je vais vous montrer une astuce assez utile. Donc par exemple, on va écrire une note ici en oral. Et si on ne veut pas en fait cliquer sur la case du dessous ou à droite avec la souris, on peut appuyer soit sur Entrée pour aller à la case du dessous, comme ceci, et ensuite entrer la note. Et pour ensuite aller à la case de droite, on utilise simplement les flèches directionnelles. Maintenant, naturellement, on va vouloir obtenir la moyenne de nos notes. Alors, il existe plusieurs méthodes pour obtenir la moyenne sur Excel. La première, la plus, la plus connue, c'est d'appuyer sur égal et en fait de taper le nom de notre formule. Là on va mettre moyenne, là il est sélectionné, on peut le voir, il est en bleu. Maintenant on va appuyer sur le bouton tabulation. En fait ce bouton va vous permettre d'accéder tout de suite à la formule et de ne pas avoir à écrire le NE puis la, la parenthèse. Maintenant on va sélectionner notre plage de données, c'est nos trois notes pour l'orthographe et on fait entrer. Alors maintenant pour appliquer en fait cette formule à l'ensemble de nos matières on va pouvoir cliquer glisser, en fait, on sélectionne le carré on glisse vers le bas, comme ça on, on a la moyenne générale pour l'ensemble de nos matières. Autre méthode on peut aussi cliquer sur le petit carré en bas à droite de la cellule pour faire euh, glisser en fait notre formule sur l'ensemble de nos données. Ok Victor, donc c'est bien beau de nous avoir montré comment utiliser la moyenne. Maintenant, j'aimerais voir comment on utilise différentes fonctions. Parce qu'en effet, il n'y a pas seulement la formule de la moyenne qui nous intéresse. Alors tout d'abord, déjà, on aurait pu calculer la moyenne d'une manière différente. Donc par exemple, je vais supprimer cette case et je vais essayer de calculer la moyenne d'une autre façon. Donc je vais resélectionner la plage de données. Je vais aller en haut à droite dans cet onglet. Et je vais cliquer juste ici. Et en fait, on va me proposer d'abord des formules. Donc, il y aura la formule de la somme, de la moyenne, etc. Donc, je vais cliquer sur « Moyenne » et ça va me mettre la moyenne juste ici. La grande force d'Excel, c'est également de pouvoir calculer et utiliser des formules soi-même, donc en les entrant manuellement. Donc, on va par exemple ici prendre un exemple. On va rajouter une case à notre tableau, donc faire la moyenne du « contrôle 1 » et du « contrôle 2 » dans chaque matière. J'ai juste entré le titre de la nouvelle case de notre tableau, donc « Moyenne »,« contrôle 1 » et « 2 ». Donc ici on va mettre le égal, on va commencer par mettre une parenthèse, cliquer sur le contrôle 1, cliquer sur l'opérateur donc plus, sélectionner la note du contrôle 2, fermer la parenthèse, qu'on va diviser donc par le nombre de notes, donc on rappelle la formule de la moyenne c'est la somme des notes divisée par le nombre de notes, donc on divise ici par 2. Pour diviser il faut bien utiliser le slash, si on voulait effectuer une multiplication il faut utiliser l'étoile, on a entré notre formule, on appuie sur entrée. et donc on va avoir la moyenne de ces deux contrôles donc qui est de 12,5. Ensuite, si on veut appliquer cette moyenne à tous les contrôles pour chaque matière, on a simplement à aller ici, faire cliquer, glisser et descendre jusqu'en bas. Et donc là, on va voir la moyenne du contrôle 1 et du contrôle 2 dans chaque matière. Donc ce qu'on vient de voir juste ici nous permet effectivement de rentrer toutes les formules manuellement. Donc c'est pour effectuer des calculs relativement simples. Ensuite, un dernier outil qui peut s'avérer utile, donc en fait, c'est d'utiliser la petite barre qu'on a juste ici. Alors elle nous sert pour l'instant d'indication parce qu'on l'a pas utilisé, mais on peut l'utiliser également. Donc elle permet en fait de savoir déjà dans quelle case est-ce qu'on a cliqué. Donc ici on a H11, donc ici on voit, ici c'est bien H11. Et elle nous permet également de voir le contenu de chaque case sans avoir à double-cliquer comme ceci. Donc en fait on n'aura pas besoin de double-cliquer, on reste dessus. Et là la formule contenu sera affichée ici. Donc ici on a vu qu'on avait fait la somme de D11 et E12 qu'on a divisé par 2. Et donc si par exemple on veut aller afficher la formule de cette case, on va ici et on voit que dedans on a bien fait la moyenne de toutes les moyennes qu'on a eues juste ici. Donc maintenant on va pouvoir fermer cette petite parenthèse et revenir à notre sujet de base, c'est-à-dire comment accéder à l'ensemble des fonctions proposées par Excel. Pour avoir accès à toutes les fonctions, on va aller dans l'onglet juste ici « Formule » et on va pouvoir avoir accès à l'ensemble des fonctions proposées par Excel. Donc soit on va pouvoir entrer manuellement sa fonction juste ici. Soit on va pouvoir choisir des fonctions déjà prédéfinies. Donc on va retrouver ici toutes les formules que Excel propose. Donc on aura les dernières formules utilisées, les, toutes les formules de l'ordre financier, pour manipuler l'aide à tout l'heure, le texte, des formules de logique, donc avec le « et »,« ou »,« non »,« si » des formules trigonométriques de mathématiques et d'autres fonctions d'ingénierie, statistiques, de comptabilité. Voilà, on ne va pas toutes les détailler ici, ça n'a pas un grand intérêt. Par contre, on peut vous montrer un raccourci vraiment très pratique pour par exemple calculer la somme d'une série de données. Alors si on revient sur notre accueil, on va pouvoir soit faire comme on l'a présenté précédemment, sélectionner nos données et appuyer juste ici pour calculer la somme. Mais on peut également cliquer sur le bouton Alt et le bouton plus ou égal en même temps. Donc on le fait en même temps. Alt et la touche égale et en fait donc la somme va se mettre juste à la suite juste ici donc ici ce sera la somme des données qu'on a sélectionné on peut faire un exemple on sélectionne toutes les données ici on fait alt et la touche plus ou égal et donc on aura la somme en dessous de chaque colonne qui correspond donc à la somme des notes obtenues pour le contrôle 1 pour le contrôle 2 pour le contrôle 3 et la somme de toutes les moyennes juste ici ok on va revenir à la création de notre bulletin Là, comme vous avez pu le voir, pour les moyennes, en fait, on s'est retrouvé avec plein de décimales et on aimerait en fait les enlever pour que ce soit plus propre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne la plage de données, on va faire un clic droit et on va aller dans Format de cellule. Et là, en fait, on va avoir un ensemble de catégories où on va pouvoir choisir, en fait, le type de, de, de données qu'on a, si c'est une heure, une date, de la comptabilité. Et là, dans notre cas, en fait, c'est un nombre. On va pouvoir changer son nombre de décimales. Là, on va pouvoir mettre une seule décimale et on va l'appliquer. Comme ceci. Ce qu'on vient de faire, on peut aussi le faire manuellement. On sélectionne la plage de données encore une fois. Et là on fait augmenter ou diminuer le nombre de décimales. Bon autre petit point important mais qui a rien à voir avec notre bulletin, c'est que si on avait un grand nombre, par exemple 123 456, et qu'on veut en fait séparer les milliers, on sélectionne la case et on appuie sur cette icône. Ok bon maintenant je supprime cette case. Et autre fonctionnalité, on peut rajouter très simplement en fait la date d'aujourd'hui. En faisant un raccourci clavier, en appuyant sur CTRL plus point virgule. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner les deux cases et on va appuyer CTRL point virgule. Et voilà, vous avez la date d'aujourd'hui. Et enfin, on va rajouter la moyenne générale sur notre bulletin. On va fusionner ces deux cases pour afficher moyenne générale, sinon ça va pas rentrer. Là, on va sélectionner toutes nos moyennes et on va faire la formule moyenne qui va s'afficher juste en dessous. Comme ceci. Alors maintenant qu'on a notre tableau complètement rempli avec nos moyennes, notre date toutes nos matières j'aimerais savoir s'il est possible de changer le design de notre feuille puis j'aimerais bien qu'on voit apparaître d'une couleur différente les bonnes notes des mauvaises notes afin que ce soit plus agréable visuellement et qu'on puisse distinguer nos données plus facilement alors alexandre pour la mise en forme du tableau on va d'abord commencer par défusionner nos cases ce qu'elles vont nous gêner en fait du coup on va les sélectionner on va rappuyer sur ce bouton on va faire ça pour toutes nos cases fusionnées. celle ci on va pas la laisser non plus on va la mettre ici et ici on va aussi incorporer anglais avec oral et écrit on va faire la même chose pour français on va aussi déplacer matière et le mettre au stu et puis on va défusionner en fait la date pour qu'elle soit centrée avec le reste ok maintenant pour la mise en forme de notre tableau plusieurs choix s'offrent à nous on va soit pouvoir mettre des bordures simples sur les côtés ou mettre sous forme de tableau dans les deux cas on va devoir sélectionner l'ensemble de notre tableau alors des raccourcis clavier sont proposés par excel on peut en fait appuyer sur la touche majuscule ou shift et après en fait utiliser les touches directionnelles comme ceci là en fait on va devoir à chaque fois appuyer pour chaque case Mais ce qui est plus rapide en fait c'est d'appuyer sur CTRL et SHIFT en même temps et là en fait il va aller sur les bordures de notre tableau et tout sélectionner une fois que c'est fait on va cliquer sur euh, par exemple euh, toutes les bordures comme ceci et là si ça suffit pas on refait la même chose et on va faire bordure extérieure épaisse. Comme ça, là, notre tableau est bien agencé. On voit bien les contours. Pour la deuxième option, on va retourner en arrière. On va faire CTRL Z. On va enlever toutes les modifications. On va resélectionner l'ensemble de notre tableau avec CTRL et SHIFT. On va aller sur l'option mettre sous forme de tableau. Vous avez plusieurs options. Euh, clair, moyen ou foncé. On va faire quelque chose de moyen en gris. Il y a une option, c'est mon tableau comporte des en entêtes. Là, comme nous, on a déjà mis nos en-têtes, on va bien le sélectionner et appuyer sur OK, comme ceci. A noter aussi, on peut créer notre tableau sans aucune donnée. En fait, on va directement choisir les cases qu'on va vouloir utiliser et on va cliquer sur « Mettre sous forme de tableau ». On va en choisir un au hasard. Cette fois, on n'a pas d'en-tête, du coup, on ne coche pas la case et on fait OK. Et voilà. Et là, en fait, vous avez juste à mettre vos données. Là, on va remettre nos matières. Ainsi de suite et on, en fait on obtiendra exactement la même chose, sauf que cette fois il est d'abord créé puis on met nos données. Alors maintenant qu'on a mis en place notre tableau, on va pouvoir en fait euh, sur celui-ci affecter des tris et des filtres. En fait comme vous pouvez le voir là sur les entêtes il y a différentes petites flèches, on va les cliquer sur la moyenne et en fait on va pouvoir affecter les tris et des filtres. On verra les filtres plus précisément dans, no dans une autre vidéo. Là pour l'instant en fait ce qu'on va faire déjà c'est enlever la moyenne générale parce qu'on ne veut pas qu'elle soit triée. On avait une moyenne de 11,4 du coup on va la décocher et on va affecter un tri du plus petit au plus grand comme ceci. Et là du coup toutes nos notes sont rangées et on peut tout de suite voir en fait dans quelle matière on a été le, le plus nul. Une autre manière d'avoir plus de lisibilité sur nos données c'est d'utiliser la mise en forme conditionnelle. En fait, on va faire comme avant, on va sélectionner notre plage de données sur laquelle on veut faire une analyse. On va faire CTRL SHIFT et on va sélectionner tout. On va cliquer sur, dans l'onglet « Accueil » sur « Mise en forme conditionnelle ». Alors ici, je me permets de faire une petite parenthèse. On verra plus en détail cet outil de mise en forme conditionnelle dans une prochaine vidéo. Parce qu'ici, on va simplement utiliser des règles simples. Excel nous met à disposition beaucoup de règles et on verra également qu'on peut en créer nous-mêmes. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en valeur les notes qui sont supérieures à 15 et celles qui sont inférieures à 5. Alors on va faire dans supérieur, on va mettre 15. Et là, comme c'est les meilleures notes, on va les faire s'afficher en vert foncé, comme ceci. On va refaire la même chose avec les notes inférieures à 5. Comme ceci, là on va continuer, on va remettre en rouge foncé. Voilà. Et comme ça, nos meilleures notes et nos pires notes sont mises en valeur. Alors, si vous vous rappelez du début de la vidéo, on avait dit qu'on avait créé une feuille pour le semestre 1 juste ici, et une feuille pour le semestre 2 juste ici, donc qui est vide forcément. Donc en fait ce qu'on va faire tout simplement pour pouvoir appliquer la même chose au deuxième semestre, on va copier notre tableau dans un premier temps. Donc on sélectionne tout notre tableau ici, pas besoin de prendre forcément tous les bords. On fait CTRL-C ou copier. On va sur notre deuxième feuille. On la colle par exemple juste ici. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est de modifier les notes parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes notes d'un semestre à l'autre. Donc j'ai modifié les notes rapidement. On remarque que la moyenne de chaque matière a été modifiée. Et on voit aussi que la moyenne générale a également été modifiée. On se retrouve maintenant avec deux feuilles, le semestre 2 on voit notre moyenne générale de 12 et notre semestre 1 avec une moyenne de 11,4. Bon on arrive au terme de notre vidéo, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre en commentaire ce qui t'a plu et ce que tu aimerais découvrir dans de nouvelles vidéos. N'hésite surtout pas à liker la vidéo et à la partager à ton entourage, c'est vraiment très important pour nous. Tu peux cliquer sur notre logo à gauche pour t'abonner à la chaîne ou tu peux cliquer à droite pour retrouver l'ensemble de notre playlist sur la série PowerPoint.